Moi, mon ennemi, c'est le chômage, euh, c'est la pauvreté qui grandit, c'est de reprendre le pouvoir à cette minorité qui tient tout aujourd'hui dans les banques et les assurances. Je me suis fait un point d'honneur, par exemple, en tant que député, tout seul, à faire plier Bernard Arnault, LVMH, qui ne publiait pas ses comptes. Hein c'est interdit par la loi. Personne ne s'était attaqué à ça. J'ai réussi à le faire plier. Aujourd'hui, il publie ses comptes. Aujourd'hui, on sait comment il fait de l'évasion fiscale avec la Belgique. Voilà. Moi, je sers à ça. Je suis un député qui me bat et je serai un, un, un, un candidat à la présidentielle qui va se battre de la même manière. Je veux vous. convaincre sur ce terrain-là, justement, de l'efficacité. Et même pendant cette campagne, on peut marquer des points, mmh. gagner des combats. C'est le sens de ma candidature.